Pendant ces 24 heures, je veux chercher le royaume et la justice de Dieu. 24 heures de temps dans la présence de Dieu pour me méquer 10 Pour confier toute mon année scolaire entre les mains du Seigneur. Pendant ce moment-là, je crois que Dieu va faire tout et tout par la grâce de Dieu. Sois élevé! Tu oh, es la solution Jésus tu es la solution de la nuit, Tu es la solution de chaque vie La solution de nos Dieu t'aimer ouvre la porte en tout ensemble, dans chaque pays. Des enfants qui deviendront des solutions, pas des problèmes, des solutions. L'ange de la mort est passé à Gouchet, il ne pouvait pas toucher les enfants d'Israël parce qu'il y avait le sang. Le voleur va passer, il ne pourra pas toucher nos enfants parce qu'il y aura le sang. Rapprochez-vous de l'écran, rapprochez-vous de l'écran, nous allons prier. Alléluia! Alléluia! Alléluia!